Salut, aujourd'hui est le début d'une grande aventure, d'un très très joli week-end, un week-end qui va nous mener jusqu'en Hongrie pour aller voir la France matraquer euh, la Hongrie sur son sol. La suite de l'Euro, premier match que je vais voir en compétition officielle, c'est parti. Oui, oui, on ramène des boissons aussi, hein. on fait pas les choses à moitié. Alors le trip va commencer assez simplement les amis, voiture, 6h, jusqu'à Milan, et à Milan on part demain, assez tôt d'ailleurs ça a piqué ça évaluer le niveau de hess de cette technique pour faire sécher mon maillot qui vient à peine de sortir du linge là ah bon on avait quand même pas partir sans hein. bon après on avait quand même pas partir aussi avec un truc qui sentait Yeti. on est dans la dans ah. la Lyon mobile ça va ou quoi Allez, toi, Attends juste tu vas prendre le numéro du mec comme ça tu pourras l'appeler et tout euh... Hop. Tu veux que j'appelle le mec Non pas maintenant mais genre, genre quand on a dit le trucs Ah oui parce qu'on qu a un covoitureur en fait bah oui pour réduire les coûts ah, oui. on a eu un crack on vous expliquera peut-être plus peut-être pourquoi plus tard <rire> Allez les amis, nous sommes arrivés début de la première étape milanaise. Bon malheureusement, on reste que quelques heures. Hein. Et je suis dans un quartier au nord de Milan où c'est contrasté. Je sais pas si on est chez des mecs riches ou si je suis dans l'extrême Hesse. En tout cas, le contraste est saisissant. Ça fait plaisir. Il y a un petit peu d'art de rue. Bon, quand c'est comme ça, j'avoue, ça peut ressembler un peu à rien. Mais quand c'est comme ça là-bas, là regardez. J'avoue c'est un petit flot, bon du coup on est chez un ami de mon ami, on va dormir là-bas, enfin dormir, passer quelques heures euh, tout au plus, bon, il est 21h, on vient d'arriver, notre euh, bus est à enfin, notre euh, avion, pardon, est à 6h20, donc on doit se lever à 4h30, donc là le but c'est d'essayer de trouver un resto où on n'ira pas dégobiller nos morts euh, en, en en sortant, histoire de manger un petit peu, se poser, dormir 4h, et enfin let's go to Budapest, en plus j'ai reçu tout à l'heure mon test PCR, quel plaisir, le contraste est vraiment saisissant, <rire> Petite euh, découverte de pizza italienne, mon kéké hein Incroyable Dites-vous, moi quand je voyage, en général, je regarde toujours beaucoup les notes sur Google Maps des restos, histoire de m'orienter. Juste derrière moi, là, ici, il y a un kebab sans notes, 3 étoiles. C'est de la viande de yak, hein. <rire> <rire> c'est de la viande de Yeti, frère, là-bas, vraiment. Petit débat, vu qu'on vient de nous poser ces assiettes alors qu'on a pris des pizzas. Est-ce que on pense, ou alors vous pensez, que la pizza fait cette taille Parce que j'ai rien mangé depuis midi. Moi, s'il si me sert une pizza de cette taille, je lui saute à la gorge. Hein. C'est respectable, non C'est la courgette, oui. Ouais. Ça a l'air pas mal. Ouais, franchement. On l'a. Bon, bah, finalement, c'est pas fait voler, hein, je crois. N'est-il pas Voilà. Bon hein. C'est bon bon bon bon bon, un, peu, un à oui, monsieur. Hein. Je pense que si on leur disait que chez nous, il y avait des euh, tiramisu au Kinder Bueno, ils réagiraient comment ouais, Ils seraient <rire> fous les mecs. Petite panacota on va goûter euh, spécialité. Fruit des bois. Frutti di bosco, il a dit. Gros, <rire> <rire> hein. ouais, gros. Incroyable. Une dinguerie. Incroyable. <rire> L'avantage, c'est que vu qu'on n'est pas dans le centre de Milan, je suppose qu'on esquive une bonne partie des attrapes touristes de merde. Ouais. On doit payer un peu moins aussi. Et ça, ça fait plaisir. Quelle heure Il est quelle heure Les amis, vous avez devant vous un mec qui a dormi 4 heures et un autre qui en a dormi 2. On fonce à l'aéroport. Et bien entendu, prendre l'aéroport de Milan, ça aurait été trop hipster. Nous, on va à l'aéroport 2. Bergamo. Aéroport de Bergamo pour aller prendre un petit vol euh, qui a coûté 25 euros aller-retour et qui a autant de risques d'atterrir que... Bon, c'est pas hein, On va voir, hein. ça se trouve ça va bien se passer. En tout cas, let's go à l'aéroport de Bergamo. Pas trop de calvier, hein ça vient hein. On est bien. Je vous montrerai le secret du sommeil. Un confort relatif, mais Y'a personne. Je <rire> suis tout seul. Dédicace à Ryanair. Bon là je sais y'a des mecs qui vont me dire ouais non les conditions de travail pas terribles. Désolé. Ah, la <rire> Mais on a eu notre vol, on a failli le rater. On a dû sauter une barrière à la sécurité. Mais on y est arrivé. Tu connais les mecs qui jouent des épaules pour essayer d'y aller. Bah c'est qui ça bah, c'était nous. <rire> et regardez le roi là juste devant. Ah t'es bien là. Hein ouais franchement, du le capitalisme, c'est <rire> Ryanair. On est les rois. On a eu le vol. Covid-19 test et tout, c'est passé. On arrive à Budapest dans une heure et demie. Et en plus, on a eu une reine en termes de... de proprio du Airbnb. Elle nous autorise à le récupérer à 8h du matin dès qu'on arrive. 20 balles le taxi, 2,50€ le bus. Bon. Le choix a été vite vu non Il est très exactement 8h15 du matin Les douaniers étaient sympas What are you doing here Et moi avec le petit accent français tout pourri Yes yes we come for the euro 2021 On récupère le Airbnb et après on a une journée euh, sympathique pas grand chose à branler en vrai faut aller chercher des bracelets covid mais ça va aller vous inquiétez pas petite ambiance non avec des grilles sur le palier on récupère le Airbnb alors les grilles sur le palier mon frère euh, j'avoue je m'y attendais pas hein. je sais pas si c'est culturel mais bon apparemment les, vélo les voleurs ici sont véloces hein. Hop, on est dans une cour, on a une... Euh, propriété Airbnb, c'est une princesse qui nous autorise à récupérer le Airbnb à 9h du matin. Et tout voyageur sait que ce petit détail est extrêmement précieux. On arrive, t'es direct dans la cuisine. Très bon délire. Mais franchement... waouh, wow. ouais, il est sympa hein, quand même. Il y a pas même un étage. Eh oui, monsieur. Franchement, pour 30 euros la nuit, oh, t'es es quand même bien. Ah oh, ouais, petite... Euh... Je vois qu'on est bien ici. Ah, ouais, mais c'est parfait en fait. Franchement, moi je vais me mettre là. Ah, t'as décidé de te mettre à l'étage, c'est ça Ouais, c'est décidé. J'ai pas eu mon mot à dire. Non. Non De toute façon, tu vas te mettre en bas, toi, comme d'hab. Tu me connais bien. <rire> <rire> bon, vas-y, on se pose. De toute façon, après, il faut aller manger. Il faut y récupérer euh, les bracelets coronavirus. En fait, il faut récupérer des bracelets Covid euh, pour pouvoir rentrer au stade. Puis visiter un peu la ville. En tout cas, spoiler, euh, ça a l'air joli. Vive Buda, Comme vous avez vu, on est bien arrivé. On a pu se reposer un petit peu. Mais là, il y a Monsieur Kéké. Il a décidé de s'adonner à une activité. Ça va, on te dérange pas? Ça va, au calme. <rire> il veut marquer le territoire. Gros drapeau français. Ça va, ça tient? Bah, suis sûrement tué quelqu'un avec les tasses dessus, mais ça va. <rire> Attends, je crois que l'installation est un peu bancale là. Attends, mais gros. Jamais ça va te C'est bancal non? Tu penses que ça passe là? Bah, bon, au pire, il mmh. y en a du normal. Non, je pense pas que quelqu'un meurt avec une tasse sur la tête, mais bon, disons que c'est un peu risqué. C'était au courant qu'un drapeau de la France avec un gros lion dessus, on va croire que t'es un... Ah. ah, nous, nous, on sait que c'est le logo de lion, mais j'avoue, perçu à l'étranger, ça doit être bizarre. Ouais, ici. Ouais, bon, j'avoue que on n'est pas non plus dans la terre. Bon, it's time to go to Budapest. On a des bracelets, comme je l'ai dit, à récupérer, des choses à faire. Surtout, faut manger. Faut manger ou pas Là, faut manger. Ticket, là, là, on va manger. Ouais. Nous sommes dans le centre de Budapest. Donc du coup là, il y a quelques monuments à aller voir. Et le plus grand pro, le, la, la plus grande mission là, de tout de suite, c'est de trouver euh, un restaurant qui saura contenter l'ogre, l'ogre qui n'a rien mangé depuis hier euh, soir. Hier soir, c'est ça Bah pizza, vous avez vu de toute façon. Hein Qu'est-ce que vous regardez là Hein L'immense basilique. La basilique Saint-Etienne de Peste. Et alors des images de l'intérieur, Mathéo va vous montrer la magie. Ah j'adore, vraiment l'Europe de l'Est et ce genre d'édifice, c'est incroyable. Alors je vous ai montré l'arrière. Hein. Alors l'arrière, forcément, il avait un petit peu moins de flot. Quand tu vas devant, tu réalises l'immensité de la chose quoi. Oh L'édifice avec un grand E. Et vu que j'ai pas un appareil avec un objectif de ouf qui vous fera prendre compte de la mesure, je vais vous montrer avec ma taille. Je fais à peu près 1m87, regardez. Bon bah au moins vous avez pu vous rendre compte de la chose quoi. Oh là là là là Les édifices comme ça en Europe de l'Est c'est incroyable. Je me permets de filmer vu qu'il y a une émission de télé juste à côté et qu'il n'y a pas de panneau qui dit de ne pas le faire. C'est gratuit. Basilique au centre de Budapest, c'est immense sa mère. C'est grandiose. C'est une basilique orthodoxe. Elle doit raconter une histoire phénoménale. Pour 1 euro, ils peuvent éclairer ça. Deux euros ça passe pas. <rire> c'est rare que je me permette de filmer dans ce genre d'endroit mais franchement, magnifique. La relique que j'ai voulu euh, éclairer du coup, c'est euh, une relique du père fondateur de la Hongrie, mort dans les années 1000. En fait c'est sa main droite qui serait restée intacte et qui, euh, qui aurait été conservée, etc. etc. Et qui était apparemment devant nous et donc pour un euro, enfin 2 fois 50 centimes tu pouvais l'éclairer je me suis dit bah tiens ça pouvait faire un peu de, de lumière et un petit effet sympathique ça aurait été cool. Bon, en tout cas on n'a pas été bruyant ou quoi mais petite émission de télé euh, je sais pas ce que c'était mais ça a l'air d'être sympa. Oh ah, Budapest, hein quel la Belle de l'Est ou pas C'est nouveau ça mais ouais ouais. C'est <rire> nouveau non, Elle est magnifique la ah, C'est incroyable, franchement. franchement belle place. Hein. Petite ananas pêche. Bière hongroise pour toi monsieur. Verdict. Excellente. Il a décidé d'être original et prend une pizza hongroise. Et moi j'ai tenté un poisson. On va voir la gueule de ça. A. Et après on va chercher les tickets. Ceci est du poisson. Avec des lentilles. Et quelques légumes. Apparemment c'est hongrois. La pizza hongroise. Il y a tellement de bouffe dans cette vidéo. Goûtons ce petit poisson. C'est de la frappe atomique. Ah ouais. Dédicace mmh. ah ouais. à mes endroits. C'est très bon chez vous. C'est pour ce genre de vie qu'on a signé. Hein. <rire> comme on vous a expliqué les amis, ils ont mis en place un système où tu vas récupérer un bracelet pour pouvoir avoir accès au stade. Et donc du coup pour pouvoir avoir accès, il faut que tu montes ta place de l'Euro, ta carte d'identité et ton test Covid. Et donc du coup il y a plein de, de stands là-bas. Tu présentes tous tes papiers, t'as le bracelet comme ça demain t'arrives au stade et ils ont pas besoin de vérifier énormément de, de, de, de tests à chaque fois. Donc c'est assez bien organisé et en plus c'est autour d'un parc, c'est dans un parc. Il y a quatre points différents où aller récupérer. Mais franchement niveau organisation là. Hongrie, euh, dédicace. Hein. Il fait très chaud aujourd'hui à Buda. Après, on va aller au parc. Thank you. Ça y est, on a récupéré. Hello. Hello. Thank, Thank you. you. Hello. Ça y est. On est officiellement accepté. On va pouvoir rentrer au Ferenc pushka Stadium. Il y a des Français, on les a croisés, donc j'ai croisé quelques abonnés quand même et ils m'ont dit ouais, machin. Euh. Ah, ils m'ont dit il y a beaucoup de monde, mais là, en fait, ça va, il n'y a pas grand monde. Par contre, le parc, lui, il est immense, sa mère. Ça a l'air sympa, ce petit truc. On est juste là. Et là, il y a le château de Vaidayouniad. On va aller le voir, quelle beauté. Let's go les amis. Un massif 32 degrés, des vieux avec la peau d'épices qui vont bronzer. La vie est belle et bien revenue. Hein. <rire> Je trouve ça trop cool de vous partager des petits moments de vie comme ça. On est dans un joli parc à Budapest. Regardez, il y a un petit... Un ami. Il veut pas de mon amitié. En tout cas il est là, il est cool. J'espère que ça vous plaît. Faut quand même se dire que la Hongrie, ça n'a pas accueilli de touristes pendant plus d'un an. Je crois que c'est un des, voire le pays le plus meurtri par le Covid en Europe. Et ils ont fermé leurs frontières pendant très très très longtemps, ils ont accueilli personne. Donc c'était vraiment impossible de rentrer, ou en tout cas très compliqué. Donc là ils commencent à revoir des étrangers, dont Zach. Et c'est franchement trop cool de... De découvrir un nouveau pays, d'en rajouter un à la liste de ceux que j'ai eu la chance de faire. L'architecture de Vienne, une culture particulière, franchement c'est archi lourd. D'ailleurs le château dont je vous ai parlé il est juste là. Il est très stylé Attends je vais voir. Château au centre, fanzone à droite. Je crois qu'il y a un musée mais qui a dû fermer. Le musée tu connais, il y a des choses sympas à voir mais souvent il y a un petit coup de pigeon. T'imagines genre si ça ça lâche, ça te tombe sur la gueule c'est très intéressant ce que je dis hein. <rire> Là on va aller voir vite fait l'intérieur Il me semble qu'il y a une petite cour, ça a l'air d'être vraiment sympathique Putain mais la Hongrie, mais mes Hongrois Vous avez bien raison quand vous m'avez tanné la tête avec Budapest hein. Regardez moi cet endroit de toute beauté Contre-jour, jour normal. Le château de vajda ou Historial Architectural est un ensemble architectural original situé au bord de l'étang de Varosliget dans le 14e arrondissement de Budapest. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. <rire> et j'ai vu une photo archi stylée que Mathéo va vous mettre. Mais apparemment, le petit étang que vous avez vu avant là-bas, là, quand il y a l'hiver et qu'il neige, bah, les gens vont faire de la patinoire dessus à côté du château avec ce cadre en fond. Alors autant te dire que, mec, Très stylé avec juste derrière le musée de l'agriculture hongroise. Alors, je sais pas ce que ça cultive en Hongrie, mais franchement, magnifique. Dédicace à mes Hongrois et j'espère que ce vlog vous fait plaisir, les mecs. On rentre à la maison On va rentrer à la maison. Ce soir, on sort. Et demain, match ah, Le cadre est excellent, on représente Popcorn même en Hongrie <rire>